Bonjour à tous. Nous sommes le 16 janvier 2021. On va regarder aujourd'hui ce qui se passe aux États-Unis parce que, quand même, au niveau de la présidente de Joe Biden, ça ne va pas très, très bien. Euh, on, on voit que son plan pour euh, forcer les entreprises à plus, à, qui ont plus de euh, 100 employés, eh bien, ça ne fonctionne pas. Euh, Joe Biden a été renversé par... Euh, plusieurs juges. Euh, ici, au Québec, euh, ça ne va pas très, très bien aussi au niveau de la propagande euh, pro-vaccin pour la troisième dose, parce que, comme on le sait très bien, euh, ben, en tout cas, si vous le savez pas, je vous le dis, euh, on avait dit, euh, ben, Legault, euh, ben le Non, ça se trouve être euh, euh, Trudeau, euh, qui avait qui m'avait mis une, une barrière là, au niveau des camionneurs. Euh, je pense que c'est à peu près 26 000 camionneurs de part et d'autre des États-Unis et du Canada qui n'ont pas ne peuvent plus transférer, euh, euh, euh, traverser la frontière, et ce, à partir de samedi. Il y avait eu une confusion. Au commencement, on avait dit euh, que non, le gouvernement reculait, et pas du tout, non, le, le gouvernement euh, canadien, là, sous Trudeau, euh, libéral, ne recule pas. Donc, euh, c'est en vigueur depuis hier. Euh, les camionneurs euh, qui ne sont pas vaccinés se font arrêter et ne peuvent pas, peuvent pas traverser la frontière au Canada, et c'est la même chose aux États-Unis. Donc, euh, ils doivent avoir un, un séjour de 14... Euh, une quarantaine, là, 14 jours. Euh, par exemple, un camionneur qui arrive des États-Unis et qui rentre au Canada. Donc, euh, là-dessus, c'est vraiment une catastrophe parce qu'on va voir très, très bientôt, là, ça s'en vient cette semaine probablement, euh, des pénuries. Aussi, la très, très mauvaise décision de Lego qui a changé d'avis parce que dans le fond, il y a beaucoup de grogne au niveau de la population. On commence à le voir euh, dans les médias traditionnels. Il a changé d'avis au niveau de, de, de la fermeture des magasins le dimanche. Il a changé d'avis au niveau du couvre-feu qui ne servait absolument euh, à rien. Et là, il est allé mettre des mesures encore plus euh, drastiques au niveau des non-vaccinés. Mais euh, là, on voit très, très bien que la grogne est très, très forte même chez les médias, euh, euh, je vais dire, de propagande, les médias... Euh euh, qu'on appelle euh, plus officiel, télé, euh, TVA, Radio-Canada, tout ça. Même euh, là-dessus, on commence à, à, vraiment à, à sentir de la grogne. Il y a Ron Aubry qui a dit, c'est pas encore clair, qui a dit qu'il n'embarquerait pas dans l'obligation du passe vaccinal au niveau des personnes non-vaccinées. Bien, dans le fond, le passe vaccinal, c'est un peu ça, c'est pour, euh, le goût euh, s'en cache pas, c'est pour punir les non-vaccinés, le 10 qui reste. Et il faut très, très bien comprendre que maintenant lorsqu'on parle des non-vaccinés, on parle des non-vaccinés, des, non des personnes qui ont eu deux doses et qu'ils ne veulent pas avoir la troisième dose parce que la troisième dose, avec les statistiques, et ça sort maintenant dans les médias traditionnels, la troisième dose ne sert absolument à rien et même peut faire en sorte qu'on peut avoir plus de chances d'être contaminé par le Omicron, qui en passant est simplement une grippe, c'est rendu à cette force-là, le Omicron. Donc, euh, il y a beaucoup de grognes, à bray euh, Walmart n'a pas encore parlé, Costco, je pense qu'ils vont l'appliquer. C'est la confusion totale et plusieurs grandes surfaces. Euh, euh, ben, on parle de grandes surfaces, ça se trouve être euh, 15 000 m2, là qui se trouve être la détermination entre petites surfaces. Ben, pas petite surface, mais la loi, une loi absolument absurde encore. Là, euh, on n'en est pas à la première là, que le goût euh, euh, sort des, des lois comme ça qui n'ont aucun, aucun bon sens. Donc, euh, les, les entreprises qui ont... Euh, plus que 15 000 carrés vont être contraints à demander le pass euh, vaccinal, tandis que les, les entreprises ayant une superficie moins grande euh, ne sont pas obligées. C'est absolument absurde. Ben, de toute façon, je pense que la, la grogne commence à se faire sentir. Et là, euh, euh, on le voit très, très bien, simplement au niveau du Parti conservateur, euh, qui était rien, il ne faut, faut pas oublier, là, euh, le Parti conservateur du Québec était absolument rien, mais sous Duhaime, là maintenant, on, on voit, je suis beaucoup Éric euh, Duhaime, et on est rendu à 45 000 membres, donc ça démontre une grogne, c'est 5 000 membres depuis quelques jours, tout simplement. Et euh, Legault euh, continue à, à marteler des, des propositions euh, pour vaincre le fameux COVID, mais des propositions qui sont absolument insensé. Donc, euh, on est euh, vraiment euh, dans un... Euh, Biden l'avait dit que l'hiver sera dur. Euh, il n'avait pas parlé de lui-même parce que lui, ça ne va pas très très bien. Mais c'est vrai que l'hiver est très dur. Euh, au niveau psychologique, c'est une guerre d'honneur un entre les gouvernements euh, woke... Euh, aux États-Unis, là, euh, mais ici, au Québec, c'est vraiment une guerre d'honneur entre euh, un, un, un gouvernement qui euh, fonctionne par décret depuis des deux ans maintenant, près de deux ans, et qui n'a aucune logique dans ces fameux décrets. Tout simplement, il dit lui-même, c'est pour punir les non-vaccinés. Ceux qui n'ont pas obéi aux dictateur ben euh, sont punis par plusieurs mesures. Les mesures, euh, euh, là, ben, commencent à être rejetées par plusieurs. Les personnes, comme je vous le disais tout à l'heure, qui ont eu deux doses et qui ont été malades et qui ne veulent pas prendre la troisième dose parce qu'ils voient eux-mêmes que ça ne sert absolument à rien. Au contraire, ça contribue à, à le, la, la fameuse, le, le, le fameux variant, là, au micron, donc, euh, ils se disent qu'ils n'ont pas de bénéfice à prendre ça, et la vaccination des enfants, le goût avait vraiment poussé là-dessus, en parle presque plus. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, on va aller voir euh, quelques nouvelles, on va laisser le Québec euh, tranquille, parce que je pense que euh, demain, à partir de lundi, euh, c'est le 24 que sa fameuse loi, ces fameuses lois là, vont rentrer en vigueur, il y a beaucoup de, de commerçants, euh, on le voit dans les médias traditionnels, allez euh, faire votre vous allez constater que là, plusieurs euh, commencent à, à vraiment euh, en avoir marre de tout ça. Euh, euh, autant euh, en France, euh, Macron a dit qu'il va emmerder, qu'il continue à emmerder euh, les Français au niveau du pass vaccinal. Bien, ici, Legault fait la même chose, même s'il n'a pas employé les termes emmerder. Dans la pratique, il fait, il fait exactement ce que euh, Macron euh, a comme plan, d'emmerder les Français ici. Legault emmerde les Québécois et là, euh, il y en n'est pas à sa première et ce sont des mesures qui n'ont aucun bon sens. Donc, OK, on va laisser le, le, le, le, le Québec. On va voir ce qui va se passer au, cette semaine au niveau du... Euh, du Québec, là, mais je voudrais aller voir au niveau de, des États-Unis parce que là aussi, ça ne va pas très, très bien. Et il faut vraiment euh, constater ce qui se passe aux États-Unis euh, pour voir l'ampleur euh, des de, de, de catastrophes qui pourraient arri qui, qui arrivent en ce moment au niveau de l'inflation, des chaînes de production qui vont être encore euh, brisées et euh, dues au fait de mauvaises décisions euh, autant aux États-Unis qu'au Canada. M heureusement, aux États-Unis, c'est contesté. Euh, ça commence vraiment à être contesté c'est du sérieux. Au Canada, il faudrait absolument que les tribunaux, euh, je sais qu'il y a plusieurs causes en ce moment qui sont devant les tribunaux, mais euh, il faudrait vraiment contester les décision illogique de Justin Trudeau au niveau du fédéral et de Legault ici, euh, euh, parce qu'ils sont euh, littéralement en train de détruire l'économie. Est-ce que c'est volontaire ou ce sont simplement des idiots qui sont au, à la gouvernance de notre pays, de notre province? Euh, je vous laisse euh, en tirer des conclusions. Je ne dirais pas que ce sont des... des des euh, idiots, euh, même si quelques-uns le pensent. Je ne dirais pas que Dubé est un rat d'égout, parce que moi, je le dirais pas, mais euh, Jordan Peterson l'a dit. Donc, euh, on commence à voir su, sur les médias traditionnels, il euh, y en a plusieurs qui commencent à, à en avoir marre. Donc, on va commencer avec euh, ici rapidement. Là. Euh, euh, ben, parler un peu de ce qui se passe aux États-Unis parce que c'est vraiment important et ce qui arrive aux États-Unis va être précurseur de ce qui va arriver ici au Canada si le château de cartes commence à dégringoler aux États-Unis comme on peut le voir au niveau de la gouvernance de, de Biden qui est absolument euh, une gouvernance d'un d'un gouvernement euh, euh, euh, faible qui, euh, euh, dans les sondages, est constamment à la baisse. une vice-présidente euh, qui, depuis 50 ans, on n'a pas connu de vice-président aussi faible dans les sondages. Donc, euh, on va regarder ça rapidement. Les, ben, ça se trouve être… Euh, le, on dit que Biden a eu une très, très mauvaise semaine. Il en est pas à sa première mauvaise semaine. Ça a, comme, ben, ça a commencé depuis le commencement de sa présidence, mais surtout avec euh, son retrait de l'Afghanistan, qui est une catastrophe qui a fait en sorte que plusieurs euh, euh, citoyens américains qui étaient là-bas euh, sont décédés de ces con conséquences d'une décision absurde. Euh, non pas le fait de retirer les troupes euh, en Afghanistan, mais parce qu'il l'a fait d'une manière sauvage, rapidement, sans regarder les conséquences. Euh, donc, euh, là, on se trouve à être avec, euh, justement, les conséquences de tout ça. Et on, euh, on parle qu'au euh, niveau des démocrates, c'est tellement décourageant de voir Biden, même s'il voudrait se présenter, je pense, que les démocrates vont arrêter ça. Et on parle euh, que Hillary Clinton pourrait se présenter de nouveau en 2024. C'est vraiment un grand gag, parce que moi, je pense que Hillary Clinton, elle aussi, euh, commence euh, vraiment à avoir des défaillances euh, cognitives. Donc, euh, on va voir. Et euh, au niveau de... 2024, Trump n'a pas encore pris cette décision de se présenter, mais je ne pense pas qu'il va se présenter. On parle vraiment euh, sérieusement, parce que Trump aussi a pris des mauvaises décisions, il faut le dire. Là. Mais pour que... Ben, parce que là, en 2022, euh, on sait très, très bien que c'est euh, le Sénat américain qui va être repris probablement par les républicains. Le Sénat et la Chambre des représentants. Donc, on, on prend beaucoup, beaucoup de force au niveau des républicains. Je ne pense pas qu'on va vouloir mettre re, replacer Trump-là, même si Trump joue le jeu là, en ce moment. Là, euh, ils montent dans les sondages, ils commencent à avoir des rassemblements. Euh, mais on pourrait... On va voir. Je ne sais pas, mais je, ça tout présage que peut-être qu'on pourrait avoir euh, Desantis, qui se trouve être le gouverneur de la Floride, qui se représenterait, ou... On parle de Rand Paul aussi, qui est un, un farouche opposant au Dr. Fauci, qui a menti depuis le début, qui a contribué à la fabrication du fameux virus de Yuan, euh, à, à Yuan, là, le, le virus qui est parti de là, là. Dans les labora laboratoires de Yuan, où on a échappé le virus du COVID, euh, à, à, à, il y a des documents qui le prouvent, qui ont vraiment contribué aux expériences de ça. Euh, donc, euh, on va aller voir rapidement euh, euh, ce qui ne ce qui va pas chez Biden. Euh, euh, le mandat, justement, on appelle ça chat qui se trouve être le mandat euh, euh, de, de forcer les entreprises de plus de 100 employés à, à la vaccination et eh bien euh, nous avons euh, appris euh, que la Cour suprême des, des États-Unis la Cour suprême des États-Unis a voté 6 contre 3 pour annuler le mandat euh, de vaccin de Biden. Donc c'est une grande défaite pour Biden euh, euh, qui le met encore en plus en état de faiblesse. Donc le mandat de Biden, là, il y avait il y avait comme conséquence euh, qu'il y aurait eu 80 millions d'Américains euh, dans tout le pays qui auraient perdu leur emploi. Donc ça ne passera pas. C'est une grande victoire pour euh, la justice, la démocratie et euh, maintenant euh, les 80 millions de personnes. Je pense qu'il y a Nike qui continue à, j'ai vu ça là, rapidement, il y a la compagnie Nike qui veut, euh, Nike là, les souliers puis tout ça, les équipements de sport qui veulent imposer euh, la vaccination mais la plupart des grandes entreprises ont dit non tout simplement et c'est ce qu'il faudrait faire ici au, au Canada et au Québec. Les grandes entreprises, euh, de, les commerces là, Walmart, Costco euh, peu importe lesquels, là, là, il y a Ron O'Bray au niveau des livres qui a dit euh, je pense que a dit non, qu'il ne l'appliquerait pas et il y a les épiceries aussi au Québec ici, on dit non, on applique pas, c'est tout, c'est trop de gestion. Donc, il faut dire non tout simplement au gouvernement. Là. Le gouvernement n'a pas de policiers ou de, peu importe, euh, même le Canada, de militaires pour euh, contrer les, les décisions que les citoyens prendraient en, en masse. C'est ce, ce que je vous invite à faire. Il y a même un restaurateur, il a écrit, qui va ouvrir le 30 euh, janvier euh, en... en, en en ne respectant pas les mesures du gouvernement. Et moi, je vous dis, sur ça se trouve être un restaurateur à Montréal, et moi, je vous annonce que si un restaurant à trois rivière, ici, ouvre ses portes. Euh, je vais y aller avec plaisir le 30 janvier, si j'apprends ça. Là. Je vais y aller avec plaisir le 30 janvier, s'il si ouvre ses portes, en ne respectant pas le pass sanitaire, tout ça, euh, à, à, pour contrer les mesures de ce gouvernement dictatorial. Je vais être là, présent, c'est sûr. Euh, donc, euh, aussi, euh, Biden, euh, on va y aller rapidement, là, a euh, de l'obstruction systématique, au niveau aussi de son fameux programme qui était pour rebâtir euh, l'Amérique. 3 500 milliards, ça n'a pas fonctionné. On est tombé à, à 1 milliards, ça n'a pas fonctionné non plus. Et euh, il est bloqué par euh, de, des démocrates. Euh, c'est n'est pas par des républicains qui est débloqué. Les, les républicains votent contre son plan là, absurde là, parce qu'il y a beaucoup de, de, de mesures woke là-dedans. Mais sur, ce sont deux démocrates qui bloquent euh, le plan Munchkin Munch et un autre là, qui, qui bloque le plan euh, de Biden. Donc, c'est un autre grand échec. Il y a l'inflation qui continue à monter. Et euh, ici, euh, il y a un article euh, ben, dans, dans, dans ce que je vous présente. Là, euh, est, on est à un sommet, oh, je parle aux États-Unis, euh, ah, de 40 ans là, au niveau de l'inflation. On avait connu ça... Euh, euh, dans les années 70 jusqu'à 1980, là, on est assez à des sommets et ça va continuer à monter parce qu'avec les mesures absurdes, euh, autant euh, du gouvernement américain, là, euh, démocrate, et aussi au Canada aussi. Il ne faut pas oublier que, euh, je dirais pas, ce n'est pas la plus grande frontière. Je, je pensais que c'était la plus grande frontière qu'on avait là, au, au monde, je pense, c'est le Kazakhstan et la Russie, là. mais euh, au niveau du commerce, je pense que c'est peut-être la plus grande frontière, le Canada puis les États-Unis. Nous, le Canada, on est euh, presque tous les, les, les, les citoyens canadiens sont en grande majorité euh, aux frontières là, entre le Canada et les États-Unis. On est tous dans, situés dans le sud. Là, euh, le, le Québec, euh, Montréal, c'est vraiment pas loin des, des frontières américaines là, au niveau du Maine. Le, euh, donc, euh, on est vraiment... Euh, D'État de New York, tout ça. on est près euh, des États-Unis. Et toute notre euh, grande frontière, c'est là qu'il se fait du commerce. Et euh, euh, en bloquant justement les des camionneurs là, qui, qui ne sont pas vaccinés, mais là, on se trouve... Euh, et, et quand on dit pas vacciné, il faut faire attention, là. On dit pas, pas vacciné. Des personnes qui ont eu une dose euh, sont considérées comme pas vaccinées. Les deux doses aussi sont maintenant, à cause des politiques de Dubé, considérées comme non vaccinées. Donc, on parle de vaccinés, mais pas adéquatement vaccinés, des personnes qui, pour des... Peu importe les raisons, on dit non euh, et ils sont considérés comme non vaccinés. Donc, ça bloque euh, le commerce et c'est ça que je voulais vous parler, tout simplement pour revenir à l'inflation, euh, dû au fait de mauvaises décisions gouvernementales ça a été bloqué aux États-Unis par la Cour suprême. Là. Une, une mesure débile. Là, de 100, Une entreprise de 100 employés doit avoir tout son personnel vacciné. C'est absolument absurde. Une entreprise de 95 employés n'a pas à, à avoir tout son personnel vacciné. C'est absurde. C'est arbitraire. C'est comme euh, le goût ici, son euh, 15 000 m2 là, pour les entreprises. C'est arbitraire. C'est absurde. Euh, il faut que le monde se réveille. Réveillez vous, il euh, n'y euh, a plus de cohérence dans les décisions de Legault. Et, et puis, on sait très, très bien que le Omicron, maintenant, dans les médias euh, traditionnels, on le dit, que ce, le Omicron est rendu à l'état d'une grippe et il faut être, euh, que notre système immunitaire s'y habitue parce que le virus est là pour rester. Et euh, ce que j'avais entendu de la part de du médecin, je ne me souviens pas, il disait que c'est une bonne nouvelle, le fait que le Omicron, c'est la dernière grande vague qui va nous sortir de cette crise-là, parce que le Omicron est, est là pour rester. Même Legault l'a là, là, avoué, euh, il est là pour rester. Donc, ce n'est pas en se faisant piquer à répétition qu'on va solutionner le, le, le, le, le, le, la, la crise là, du coronavirus. C'est tout simplement en acceptant ça et en, en, attrap en attrapant la grippe de temps en temps, comme on a toujours fait depuis des millénaires. Donc, on revient à notre inflation Inflation et pénurie, ça va ensemble à cause des mauvaises mesures gouvernementales, surtout, et l'inflation aussi, on sait très très bien qu'il y a tellement d'argent qui a été injecté de la part de la Fed, on ne prendra pas de temps pour parler pour la Fed, parce qu'on avait à beaucoup beaucoup à dire, parce que la Fed se trouve coincée en ce moment, elle dit qu'elle va monter ses taux d'intérêt, elle va essayer un peu, et le marché commence déjà à réagir, ça ne durera pas, et les Pénurie aussi des chaînes d'approvisionnement qui sont brisées. Ben, c'est un autre, euh, euh, un autre conséquence euh, de des mauvaises politiques de Biden et ici aussi au Canada. Euh, bon, la cote d'approbation de Biden ici, on, on regarde ça rapidement. Là, le taux d'approbation s'est passé de 49 là, on, Je ne sais pas c'est quelle date, mais là on est rendu à 36 C'est une Tendance à la baisse. Je n'ai pas le graphique ici, vous vous regardez ça. Là. Euh, je pense qu'il n'y a pas un président dans toute l'histoire des États-Unis qui a, oui, peut-être qu'il y en a, mais en tout cas, de, des dernières années, qui a connu une baisse si prononcée et si rapidement. Et aussi, il y a la cote de faux-ci. Là, ici, notre Arruda National a, dé, a, a décollé. Peu importe s'il a démissionné ou s'il s'est fait démissionner, le résultat, c'est qu'il est parti. Et euh, là, c'est sûr que le GO veut probablement. Euh, a pris ça comme euh, beau émissaire. Et je ne veux pas non plus euh, euh, trop euh, honorer Arruda, parce que dans le fond, plusieurs le font. En ce moment, je reviens pas. Plusieurs qui disent qu'Arruda, ah, c'est presque un symptôme homme dans le fond, tout ce qui nous a fait euh, subir depuis deux ans, parce que j'ai vu ça tout à l'heure, je n'en revenais pas, euh, tout le monde l'éloge. Euh, mais euh, Arruda, dans le fond, il, pour l'instant, en tout cas, euh, il sert de bouc émissaire aux mauvaises décisions du gouvernement. Euh, peu importe qui a démissionné ou euh, on l'a démissionné, euh, c'est un bouc émissaire... Euh, face aux mauvaises décisions du gouvernement. Et je pense que là-dessus, on doit l'avouer, que Arruda n'embarquait plus dans le petit jeu de, de Lego et il voyait, il voyait ce qui s'en venait. Et je ne sais pas ce qui est arrivé. En tout cas, c'est sûr que c'est une... Euh, euh, euh, euh, euh, probablement une mésentente là, entre lui et le premier ministre. En tout cas, il a démissionné. Et l'histoire n'est pas terminée, là, parce qu'il peut avoir des procès et Arruda peut être impliqué, parce que euh, euh, Blais, là, la ministre Blais, là, vient de témoigner et euh, son témoignage est totalement contradictoire, en, en contradiction avec Arruda et McCain, la première ministre là, qui était là au début du, de la crise du coronavirus. Donc, il euh, y a, a quelqu'un qui ment en gang, c'est-tu Arruda ou c'est euh, McCain, euh, McCain, là, que ça euh, s'appelait? ou euh, c'est Marguerite Blais qui ment dans le, le lot, je ne sais pas, mais il y a quelqu'un qui ment, et il y a quelqu'un qui doit rendre des comptes de ça, parce qu'il y a eu beaucoup de morts euh, dans des CHSLD à cause de mesures absolument absurdes. Donc, euh, au niveau de aussi euh, aux États-Unis, c'est la même chose. Euh, Fauci, il ne faut pas oublier que Rand Paul euh, a des documents précis euh, sur euh, sa... Euh, sur ses décisions et euh, on sait très très bien je vais laisser ça comme ça parce que dans le fond euh, les écrits sont un peu plus petit. Je vais vous les citer tout simplement parce qu'on va aller vite. Le temps avance. Donc, Fauci, euh, lui aussi aux États-Unis, a perdu beaucoup, beaucoup de popularité. Et on sait très, très bien maintenant qu'à cause des documents que Rand Paul a sortis, que Fauci a contribué, oui, on sait, à la création du virus. En tout cas, financer a financé ça en partie. Et en plus, Fauci a menti délibérément au Congrès, au niveau de... Euh, et il continue à le faire impunément. Et ce que Rand Paul voudrait, c'est que Fauci... Fauci à euh, en prison, il, il le dit carrément. Donc, euh, Fauci, c'est un autre menteur euh, pour, qui a maintenu artificiellement une crise, qui a menti sur les chiffres et... Euh donc c'est l'autre l'autre élément là qui fait en sorte que c'est il y en a onze là au niveau de c'est au micron au micron bon c'est sûr que le covid on a eu des records là à tous les niveaux un peu Ici au Québec on peut comparer ces chiffres là à peu près aux mêmes chiffres qu'on a chaque année vous pouvez tout simplement aller aller sur le site inspq ou euh, il y a d'autres sites faites une recherche vous allez voir que au niveau de, de des morts c'est à peu près la même chose au niveau de hospitalisations, c'était à peu près la même chose que les autres années. La seule différence, c'est que les, les méthodes de calcul ont changé avec ça et Arruda l'a lui-même avoué, euh, juste avant sa démission, euh, qu'il y avait 40 des chiffres, 40-50 des chiffres euh, qui étaient là, où les personnes admises à l'hôpital euh, avaient une, euh, peu importe que ce soit une contamination là, ou euh, euh, so, euh, soins intensifs, euh, qu'il y avait 40-50 des personnes euh, qu'on euh, acceptait. Par exemple, quelqu'un s'était coupé un doigt, ben. Je donne un exemple. C'était coupé un doigt et on faisait un test. Il y avait l'Omicron. Le, le, le, on disait Ah, il y a le coronavirus. Donc, il est hospitalisé pour le coronavirus. Arruda l'avouait. Euh, Peut-être le goût n'a pas aimé ça. Donc, on avait 230 quelques euh, soins intensifs. mais Là-dessus, il y a la moitié qui est réelle. Là. Euh, donc, euh, au niveau des hospitalisations et au niveau des soins intensifs. Donc, on voit très, très bien que le château de cartes est en train de tomber. Euh, bon, le, le fameux manque de tests COVID, ça s'est reporté au niveau de CNN, euh, MSNBC aux États-Unis. Ça, ça se trouve être un, un élément qui, pour moi, test COVID. Il euh, y a un ami qui a, de ma belle-fille qui a testé un... Qui a, qui a, qui a euh, sous une champlure, et euh, le test COVID a dit, euh, ben le test COVID, là, sous une champlure, vous l'avez dit dans une autre vidéo, ça sortit COVID. Il euh, y a la crise de Russie aussi, où que ça ne va pas très très bien, parce que la Russie voudrait reprendre l'Ukraine, qui était avec la Russie dans le passé, donc ça euh, aussi. Et K Kamala Harris, euh, qui se trouve être euh, euh, la vice-présidente, la plus un peu plus puis peut-être de tous les temps euh, elle a absolument une cote qui est euh, euh, c'est c'est pour ça que si Biden décédait ou ne serait plus en mesure d'exercer la présidence, je pense que même les... Pas je pense, je suis convaincu les démocrates que les démocrates trouveraient une solution parce qu'ils ne pourraient pas mettre Kamala Harris. À, à parce que selon certains, et c ça ne vient pas de moi, euh, la traite d'idiote euh, qui, qui est une cruche sans, euh, tout à fait vide, c'est pour moi qui l'a dit, là. ce sont des politiciens américains, hein. euh, même je ne suis pas sûr que ce pas des démocrates qui ont dit ça. Et euh, Hillary Clinton, euh, ben, c'est sûr qu'elle pourrait se présenter en 2024. Je ne sais pas pourquoi que ce serait... Euh, ben, c'est sûr que dans le fond, peut-être, bon, je lis ça rapidement, là, je l'ai lu rapidement, là, je vais pas euh, creusé, mais tout simplement, ça donne... Ben, regarde, c'est ça, c'est que euh, Biden ne se présentera pas à, la deuxième, euh, le, de, à son deuxième mandat parce qu'il ne sera pas capable. Et aussi, il est tellement impopulaire que... Euh, ben, c'est ça, c'est tout tout simplement ça, que mais Hillary Clinton, est-ce que ça serait une candidate euh, qui donnerait de la force euh, au, au gouvernement américain? Euh, je ne pense vraiment pas. Et pour euh, terminer, ben j'ai regardé ça rapidement. Là, je trouvais ça euh, euh, bien parce que là, il ne reste quelques minutes, là, de vous parler de l'économie mondiale. Euh, euh, on parle de 94 000 milliards euh, dans un seul graphique. Et c'est ça que je voudrais regarder avec vous. On revient comme ça. On va regarder ça très, très rapidement pour se donner une idée de euh, l'économie mondiale. Euh, je vais ouvrir ça dans une nouvelle onglet. Comme ça. Donc, euh, ça, je pourrais peut-être rapetisser ça, parce que là, on est un petit peu... Bon, ça se trouve être, euh, en fin du compte, euh, on va terminer avec ça, L'économie mondiale, là, dans un graphique, euh, ça nous donne une idée que les États-Unis sont encore, euh, mènent encore le bal. Et euh, dans l'article, là, que je pourrais comme rapidement... Euh, euh, bon, ça parle des PIB et euh, on va retourner au graphique. Là, regardez ça simplement ici. Euh, les États-Unis, c'est 22, euh, c'est un triard 22. En tout cas, on va y aller en pourcentage. C'est 24% du euh, PIB là de toute la planète, la Chine est rendue à 17 Je me souviens, il y a bon, peut-être une dizaine d'années, les États-Unis étaient en 20 quelques pourcents et la Chine avait un pourcentage vraiment plus bas. Donc, la Chine est en grande, grande croissance, tandis que les États-Unis, on va dire, on ne peut pas dire non plus que les États-Unis euh, euh, sont défaillants au niveau de la croissance du PIB parce que, <coughs> excusez, les États-Unis représentent quand même le corps de l'économie mondiale. Et, euh, si on regarde les États des États-Unis, euh, euh, par exemple, vous pouvez comparer euh, plusieurs États. J'avais vu ça dans un graphique. Là. Mettons le Canada, ça se trouve être… Euh, je ne me souviens pas, je dis ça de mémoire… Là peut-être... Je ne sais pas, je me souviens pas, le Canada était comparé à quel État, pas la Californie, c'est sûr. Je pense que la Californie était comparée au Japon. Donc, les États-Unis, c'est une hyper grande puissance encore. Mais ce qui arrive, c'est que la Chine, elle continue à prendre beaucoup de galons. Et on le voit ici, dans le fond, les États-Unis sont encore les meneurs. La Chine, deuxième, le Japon, troisième. On descend le Canada. On est rendu le 9e. Donc, euh, France 7e, avec 2,2 euh, milliards. 2 ça, c'est 22 milliards, donc c'est 2 900 milliards. Euh, donc, euh, on revient à notre graphique, on termine avec ça. Euh, C'est un peu d'une manière visuelle. Euh, ça, je l'ai mis euh, sur mon site Bourse Technique. Donc, vous pouvez aller vous amuser à regarder ça. C'est intéressant. Donc, euh, les États-Unis, euh, quand même, occupent une très, très grande partie... Euh, euh, ça, ça se trouve être ici, euh, l'Amérique du Nord. Là. Euh, donc, les États-Unis en grande, grande partie. Le Canada, euh, euh, on est dix fois plus petit en nombre et dix fois plus petit aussi euh, au niveau de notre économie. Et comme je vous dis, la, la, la décision de Justin Trudeau, de son gouvernement, euh, d'imposer le pass vaccina, euh, vaccinal là, au niveau de la frontière, c'est une catastrophe terrible. On va commencer à le voir. Là, euh, à moins que cette semaine, il y aurait des... Euh, des changements là, vraiment important au niveau de, de ces décisions-là. Euh, c'est une catastrophe au niveau de, des pénuries, au niveau de l'inflation qui va se poursuivre tout l'hiver. Euh, donc, euh, c'est un peu ça que je voulais vous voir. Ça, ça se trouve être la partie asiatique, là, la Chine, le Japon, euh, l'Inde. Euh, ça, c'est l'Europe ici, là, euh, la France, l'Allemagne, euh, l'Italie, euh, l'Angleterre. Euh, ici, on a aussi le Middle East. Euh, L'Afrique, euh, euh, c'est pas beaucoup. Euh, si on regarde euh, euh, l'Afrique, ça se trouve être ici le Middle East, euh, l'Iran, haute l'Égypte. Donc, euh, ça nous donne un peu euh, sur une, un plan euh, global. Là, euh, en un seul graphique, on va dire, l'article disait ça. Ça nous donne un peu un aperçu de la puissance économique des différents pays. Et euh, une des raisons pour laquelle je voulais vous montrer ce graphique-là, vous montrer en fin de compte que les États-Unis euh, sont encore très, très puissants dans le monde, même si la Chine, même s'il y a une guerre économique entre la Chine et les États-Unis, les États-Unis sont très, très puissants. Et peut-être aussi, je voulais vous montrer ça pour considérer que nous, le Canada, euh, on se trouve à avoir, euh, je ne me souviens pas, de de la, du montant d'argent par jour de mémoire. C'est des milliards là, qui se transigent chaque jour entre le Canada et les États-Unis. Et euh, il y a 120 000 camionneurs euh, euh, au niveau des transactions entre les États-Unis et le Canada. Et là-dessus, on a 10 à peu près 12 000 euh, camionneurs euh, qui vont être... Euh, qui n'auront plus le droit de faire des transports entre cette grande économie de la frontière entre le Canada et les, les États-Unis. Et euh, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être perdant dans tout ce grand marasme euh, dû au fait d'une mauvaise décision euh, du gouvernement Trudeau et d'autres mauvaises décisions aussi du gouvernement du Québec. Et il faut considérer, comme je vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure, que le Canada, euh, le, le, le, le, le, le, les États-Unis, excusez, on a eu une décision de la Cour suprême, de la Cour suprême américaine. Neuf juges, euh, contre six, qui ont dit non au plan Biden. Donc, c'est Très, très important comme conséquence. Et si on peut avoir, euh, peut-être pas de la Cour suprême, ça me surprendrait ici au Canada, il euh, y a tellement de mollesse dans ce qui se passe en ce moment, même si plusieurs critiques, mais il faudrait que la décision vienne de la part des citoyens, des entreprises, et, euh, dire non tout simplement, non au gouvernement Legault au niveau du Québec. Non euh, à Justin Trudeau et son gouvernement au niveau du Canada. Donc, euh, c'était un peu ma vidéo d'aujourd'hui. Euh, on va surveiller ce qui va se passer cette semaine, parce que ça va être assez important. Comme je vous ai dit, Renaud -Bré, euh, euh, la, les librairies Renaud ne veut mm -hmm. pas embarquer là-dedans dans le passe vaccinal. On n'a pas eu encore de réponse de la part euh, de plusieurs commerçants. mais Il y a la grogne qui règne, des petites entreprises qui vont encore souffrir de ça. Les restaurants, beaucoup de petites entreprises qui, qui vont souffrir de ça. Certaines entreprises, par contre, en bénéficient, les dépa, dont les dépanneurs, parce que c'est des petites surfaces, mais quand même, ce sont des décisions tout à fait illogiques et il faut sortir de ces... Des décisions où on n'a pas donné de mandat. Et je vous incite euh, à aller prendre votre carte de membre du Parti euh, conservateur. C'est pas parce que je suis un conservateur, euh, euh, je, je, je vais souvent voter... Bon. Conservateur dans le passé au niveau du fédéral. Euh, J'ai voté aussi, euh, je, je dois le dire, dans la vague orange, j'avais voté pour le NPD. Euh, mais peu importe euh, votre euh, allégeance, c'est pas simplement pour euh, euh, que Éric Duhaime soit élu, c'est parce y a, on n'a pas d'opposition ici au Québec, et c'est la seule opposition en ce moment qui existe dans notre province. Donc, aller chercher une carte de membre, c'est tout simplement appuyer une opposition qui est en ce moment euh, très très petite, mais quand même on va avoir une élection partielle très bientôt euh, du moment que le goût va se décider à la déclencher, donc aller chercher une carte de membre, on est rendu à 45 000 peut-être 46 000 ce matin, euh, c'est le parti qui a plus de membres euh, et euh, ce que ça va donner comme message euh, comme Eric disait euh, il faut absolument avoir euh, euh, un appui de la part euh, de, de euh, on va dire des membres, mais c'est des citoyens aussi, euh, pour montrer un message clair qu'Éric Duhem doit être au débat des chefs. Ça, c'est très, très important, parce que ce parti-là, Éric Duhem le dit, euh, du moment qu'il qu est élu, ou s'il devient fort comme opposition, eh bien, il va arrêter le fameux, la fameuse folie du... du... du, du, du Vaccination obligatoire, le mandat de la passe vaccinale et, et aussi euh, plusieurs mesures idiotes euh, qui ont été euh, instaurées par le gouvernement Legault. Donc, on termine là-dessus. On va regarder ce qui va se passer cette semaine. Ça va être des décisions très importantes qui vont être prises par euh, les, euh, les entreprises et ça va peut-être donner le ton euh, d'aller de, sur des choses. Donc, là-dessus, on va se revoir très bientôt pour de nouvelles vidéos.